What's up, Jean de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Ça fait 3 millions d'années que nous ne sommes pas venus ici et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc déjà, pour commencer, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Il y a eu pas mal de mises à jour, donc il y a eu euh, la mise à jour de la banque, donc qui est sortie hier soir, en gros, je n'ai pas trop compris encore, mais en gros, euh, comme vous voyez, on a 7 millions, je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, maintenant, il y a une banque pour les co-ops et une banque pour euh, personnel, donc si jamais vous avez des coop et vous trouvez que quelqu'un vous vole ou quoi, voilà, vous prenez vos sous à vous dans la personal bank. C'est plutôt cool. Il y a eu aussi d'autres mises à jour que toutes les gens de la coop, quand quelqu'un récupère un million, par exemple, je récupère ce million-là, tout le monde dans la coop récupère l'XP que je viens de gagner, donc 384. Donc c'est plutôt intéressant. Et, euh, et puis voilà, on a fait pas mal de changements dernièrement. Ça fait une semaine que j'ai pas joué depuis ma dernière vidéo, pour être exact, j'ai pas joué depuis. Donc, j'ai pas joué de, du tout. Juste, je me suis connecté quelques fois pour vider les minions et les vendre. Je sais pas si on peut encore voir les, les intérêts. Euh, intérêts. Ouais, voilà. Comme on peut voir, il y a 5 jours, j'ai déposé 150 000, 900, 800 000, 2 millions, euh, 400 000, 80, 80, 2 millions. Enfin, ouais, vous voyez un peu voyez tout ce que j'ai mis là. Il y a les banques intérêts aussi qui ont monté à chaque fois. Donc, ça c'est cool. Mais en gros, je me suis, je connectais, je vendais tout à l'HDV ici. Enfin, au. Euh, au bazar là et je, je collectais tout et je vendais tout on a fait pas mal de profit donc aujourd'hui on a deux petits trucs à faire donc on va déjà vider les minions je les ai stocké un peu mais on a des bits vu qu'on avait acheté les cookies il y a quelques temps hein. et euh, je voulais voir donc euh, ici on a bientôt un 3 un autre minion slot donc dans deux jours et on a aussi euh, ça suis en train de l'upgrade personnel donc mon accessory bag il est maintenant super grand donc, comme vous pouvez voir, j'ai 4 slots en plus. Donc, ça, c'est cool. Mais euh, on a 2000 de bits shop euh, grâce aux cookies qu'on avait euh, récoltés. Donc, je pense qu'on va s'acheter un God Pot de 24 heures. Et avec ce God Pot-là... Hein, ça va euh, augmenter de ouf nos dégâts. Donc, euh, voilà. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien... Hein, euh, attendez, on va le mettre dans notre c bien sûr. Euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez voir, en fait, sur euh, ce profil-là. profil là, profil -là Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir euh, pour euh, avancer Parce que, honnêtement, on a fait les slayers. Ça n'a pas trop marché. Les gens n'ont pas trop aimé. Je comprends. C'est un peu ennuyant de faire des slayers. Je dois vous avouer, moins de moi, ça me fait chier. On pourrait faire des... Euh... On pourrait faire des donjons, mais encore là, c'est pas c'est pas le truc le plus intéressant, quoi. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre euh, sur Skyblock Comme vous savez, j'ai un profil où que ça fait quand même euh, un an et deux mois que je joue. Je suis quand même assez bien euh, level-up et tout. Donc, dites-moi, j'ai quand même fait le tour de tout. Mais s'il y a des trucs en particulier que vous aimeriez savoir, genre, euh, dites-moi pas, genre, ouais, la meilleure façon de faire de l'argent, les gars, ça change à tous les jours. Je ferai peut-être une vidéo à un moment donné euh, pour euh, regarder quelques techniques et comparer les techniques, mais... Euh... À part ça, euh, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, les gars Qu'est-ce que vous voulez euh, apprendre sur les skyblocks Donc, on a notre pot, on va vider les minions, et ensuite, on va regarder combien on a d'argent et qu'est-ce qu'on peut s'acheter. Parce qu'on pourrait peut-être acheter notre première pièce supérieure, euh, comme les supérieurs, c'est assez bien. Donc comme vous avez vu le coffre là j'ai récolté toutes les dernières récoltes et je les ai mis là. J'ai aussi décidé de mettre un minion de Undor, euh, Underman pour terminer la collection de l'Under parce qu'on pourra crafter une aspect of the End euh, mieux que celle-là. Euh, celle-là elle a 3 elle n'est pas fatale tout et tout. Si on pourrait s'acheter d'ailleurs une meilleure épée, ce serait quand même un, un, pas mal aujourd'hui. Euh, mais on verra qu'est-ce qu'on peut, On va s'acheter après. Euh, pour l'instant, on va juste vider les minions et on va les re -re remplir de, de fuel. Je sais pas pourquoi j'ai pris de la pisse. On va les re remplir de fuel parce que, comme vous voyez, il reste que 4 jours. Et comme je me connecte pas tous les jours ici sur ce profil, ça serait bien de, de s'en occuper quoi. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc euh, voilà, j'ai fini toutes les minions. Et euh, comme vous voyez voir, on a débloqué le sein de la collection au maximum. Donc c'était de la collection 1 jusqu'à ici. Ça en, prenait 000, ça en prenait 5 000, donc on va pouvoir le retirer. Et aussi, il faut savoir qu'il euh, y a un truc quand même assez intéressant que je vais vous dire en avant-première. Donc, dans quelques heures, je crois que c'est dans 20 heures, je crois, je suis pas sûr, là, dans la fin, fa... 20 heures, voilà. Et en fait, le, le président qui va être élu, ça va être euh, cool. Et en fait, comme vous pouvez voir, on gagne deux fois plus d'XP sur les îles publiques. Donc, si on mine, par exemple, euh, sur l'île de l'Inde, on va gagner plus d'XP, donc ça, on s'en fout. Mais les minions vont marcher 25%. Les millions de minage vont marcher 25% plus vite. Donc, c'est comme. Un extra lava bucket en plus. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est investir peut-être dans 2-3 lava buckets en plus. Et aussi changer le plus possible nos minions en minions de minage. Comme vous savez, cet, cet event, entre guillemets, cette élection, dure 5 jours et réel. Donc, dans la vraie vie, 5 jours. Donc, c'est énorme si on est capable de changer toutes nos minions en minions de minage. Ça veut dire qu'ils vont produire de malades. Donc, il faudrait peut-être crafter euh, plus de minions de restos. Euh, Qu'est-ce qui se vend bien euh, dans les minerais qu'est-ce qui se vend bien le diamant pas tant euh, le diamant quand même mais pas tant euh, obsidienne peut-être euh, peut-être obsidienne qu'est-ce qu'il faudrait regarder on va regarder les prix les gars de qu'est-ce qui se vend bien et on va changer les minions de underman euh, de euh, sable ça c'est sûr le blaze on va l'enlever aussi on est rendu à la fin de la collection de toute façon et on va changer peut-être aussi les mushrooms en bas vu qu'on en a plus besoin donc on va regarder tout ça mais pour l'instant on va vendre tout ce qu'on a récolté et je vous reprends lorsque c'est fait Ouais, malheureusement les gars, ce qui est dommage avec le million de lapis, c'est que le bloc, quand on se connecte pas assez longtemps, ça fait un bloc, et le bloc ça vaut rien en fait, regardez, 45 000, tandis que si on prend un, juste un stack de lapis, on en a même pas un stack, et c'est déjà plus, regardez, 25 000 pour même pas un stack, donc ça fait un peu chier, mais on n'a pas trop le choix, euh, si on le fait en, ouais, 2000 de plus, vas-y on va le prendre, euh, donc euh, voilà. Je vais juste vous dire que de faire attention si vous aviez euh, des trucs comme ça à, à vendre, ça peut vite fait partir et être casse-couille euh, pour la suite. Donc, je vais juste mettre tous les trucs qu'on a ici. Voilà, ok. Donc, euh, on a une ordre. Donc, la glace, 70 000, 70 000, 9 000 de plus, ça on va prendre. Euh, les côtelettes, 22 000. 24 000, ça, pour 2 000, on va abandonner. 65 000, euh, 67 000, on va garder ça pour faire des backpacks, en fait, je viens de penser. Le gold, 132 000, 139 000, on va prendre. Le diamant, on peut instant vendre à chaque fois, je sais, ça, je suis habitué au prix. 32 000, 33 000, on instant vend. 34 3, 36 000, on vend aussi instant. Euh, 40 000 et 45 000, ouais, vas-y, pour 5 000. Les plumes, je crois que ça aussi, il faut les vendre instant, ouais, Voilà. Les blaze 37 000, 41 000 pour... voir ouais, vas-y, pourquoi pas. Les côtelettes, 36 000, 43 000. Ouh, ça, c'est bon, profit, ça. Euh, ça, on veut garder le charbon. Les patates, 51 000, 58 000. On va vendre en offre. Euh, la redstone, 30 000, 37 000. Oh, ça vaut le coup de... De pas tout vendre en instant, des fois. Surtout pour ça, là. 17 000 de profit sur le... les trucs j'ai vu 34 000. Oups, je voulais pas faire ça. 34 000... C'était 34 000, 37 000. Vas-y, c'est bon. Aussi, avec la nouvelle mise à jour, qu'est-ce qui est intéressant Ils ont rajouté un truc euh, assez cool. C'est que maintenant, euh, vous avez plus de place dans votre auction, dépendamment de votre euh, coop. Donc, plus que vous avez de gens dans votre coop, ça j'ai dit que je voulais garder. Plus que vous avez de gens dans votre coop, plus que vous avez de, euh, de slots dans l'HDV. Donc, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, par exemple, si on, vous êtes 10 dans une coop et tout le monde vend des trucs, bah, vous n'aviez jamais de, de place. Maintenant, c'est plus le cas. Tout est bon maintenant. Donc, ça c'est cool aussi. Euh, vas-y on va vendre tout ça, donc euh, les perles 38 000, 41 000, pas la peine, euh, ça on l'avait déjà vendu rapide, le diamant j'ai déjà dit ça se vend rapide aussi, le sable 49 000 et 54 000, vas-y le sable on va le vendre, euh, la redstone on va la vendre instant, le poulet aussi, les gunpowder on va vendre comme ça, ça on va vendre, et le reste c'est les patates 12 000, 12 000, vas-y, on va vendre instant. Ok, parfait, on a 200 000 à récolter. On a juste à attendre que tout ça se vende. Et comme j'ai dit, on va regarder pour peut-être euh, changer nos minions et tout ça. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait crafter comme minions et tout. Et puis, je vous reprendrai lorsque j'aurai décidé. Ok, ok, les amigos. Donc, j'ai presque terminé de changer. Donc, j'ai enlevé le minion de euh, Creeper, le minion de euh, Cochon. Le minion de Blaze Le minion de Sand Le million de Cactus qui était là-haut J'ai gardé les Undermans pour pouvoir, comme j'ai dit, faire ça J'ai mis un Silex parce que Silex, ça se vend quand même assez correct J'ai vu euh, au prix J'ai vu aussi que le diamant, c'est toujours un prix stable Le gold étant en... aussi un prix stable Donc j'ai acheté quelques gold. J'ai dépensé à peu près 250 000, 300 000 dedans Et là, je viens tout juste de crafter un minion de lattice Qu'on va rajouter euh, quelque part ici On va rajouter, genre, juste ici Deux et trois et euh, normalement, ça devrait être bon. On aura tous nos millions de minage pour, pour euh, l'event. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on achète euh, une épée, une meilleure épée Qu'est-ce qu'on achète Mais avant qu'on décide de faire que ce qu'on achète, je crois qu'on va acheter 3 ou 4 super, compact, euh, super compacteurs. Qu'est-ce que je raconte 3 ou 4 euh, lava buckets. Je vais juste voir combien ça coûte un lava bucket. C'est environ 425 000 l'unité. Donc, si on met environ... 3 millions, on pourrait en avoir quelques-uns, il nous resterait 4.5 pour faire un achat d'une épée ou quelque chose de bien. Donc je crois que ça va être, euh, ça va être un bon investissement. 1, 2, 3, 4, 5, et même 6 pour 3 millions, on peut en avoir 6, ok. On, on peut même en avoir un 7ème en fait. Savez Vous savez quoi On va le prendre. Voilà. Ok. Donc, euh, c'est pas mal. Donc, maintenant, c'est à savoir quel million qu'on met avec des, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, lui, il en a déjà. L'émeraude, je sais pas si ça vaut tant que ça. On va le mettre dans les ceux de gold en premier, vu que c'est ce qui vaut le plus. Euh, ici, ah, je n'ai juste de mettre de, du charbon. Bon, c'est pas très grave. C'est quelques centaines de dollars. Euh, le lapis, juste ici. On va lui en mettre un. Euh, le diamant ici, on va lui en mettre un. Pourquoi pas? Vu que ça va être 50% plus vite, vu que c'est des millions de minerais. Le diamant ici, on va lui en mettre un aussi. Le lapis, il en a déjà. Redstone, il en a déjà. Gravier, est-ce qu'il en a ici? Gravier, il en a pas. Ouh, je pensais qu'il allait me faire tomber dans le vide. Donc, gravier, il en a pas. Parfait. Donc, laissez-moi regarder. Lui, il en a. Lui, il en a. Lui, il en a. Lui, il en a. Lui, il en a. Lui aussi. Lui, il en a pas. Donc, ça va être lui qu'on va mettre. Lui, il en a. Il en a. Ah. Ah. Gros, les gars, on a presque 20 lava bucket en fait. On a les mushrooms aussi ici que je pensais que retirer, les gars. Je vais pas vous mentir euh, parce que bon, à part le bad pet, je pense pas qu'on va se le faire donc je crois qu'on va juste le retirer. Et euh, je pense que ça va être tout pour nous. Et, au niveau des mushrooms, je pense pas qu'on be aura besoin dans le futur. Un bad pet de toute façon, c'est quoi quelques centaines de dollars à l'HDV Je prends un millier plutôt. Donc, je crois pas qu'on aura grand besoin de ça. Euh, donc, voilà. On va faire ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Oups. On ne va pas faire ça, en fait. Je vais maintenant le coffre à un mignon. Euh, voilà. coffre à un mignon, juste ici. Donc, on peut ah, rajouter un autre mignon. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se vend bien On verra. Euh, donc, on a seulement ce mignon-là, ici, qui n'en a pas de lava bucket. Donc, ça fait 1, 2, 3... Donc, on a 19 lava buckets Non, on en a 17. Attends, on a 21 millions slots. Donc, quoi ouais, 17 ou 18. On a 18 lava bucket et 21 super compacteurs. Donc, juste ça, c'est à peu près 30 millions, je crois. On va regarder. On a, on a notre île et Il commence à valoir pas mal cher, les gars, en vrai. Hein. Putain, le profit qu'on qu fait. Donc, si on voudrait acheter, par exemple, euh, ben, instantanément, on va dire 18. On en a 18. Ça vaudrait environ 8 millions. Et 21 super compacteurs, ça vaut combien Super compacteur, 21, euh, ça vaut 9 millions. Donc on a à peu près 30 millions, plus l'argent qu'on a en banque. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. Euh, maintenant, quel type de minion, de minage qu'on pourrait bien se faire C'est 3, le coins. Non, j'aime pas trop le glace. On pourrait rajouter de la glace. Ça fait de la paquet d'ice, ça peut valoir quand même pas mal. Le, comme je dis dit, regarde, il presque 100 000 le stack ici. C'est un peu plus de 100 000, donc ça, ça vaut vraiment le coup. Le gravier vaut le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vendre Le quartz, peut-être les quartz sont à 300 000, le bloc. Je pense qu'on va mettre un quartz, les gars, vu qu'avec le community projet, euh, maintenant, il y a, euh, on peut les upgrade le nombre de fois qu'on veut, euh, les city project Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai contribué déjà deux fois sur chaque truc. Mais ça prend un bloc de quartz quelque part. Et du call. Euh, quartz, c'est juste ici. Enchanté euh, de quartz, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un million de quartz pour notre dernier million, les gars. Et il va euh, juste falloir euh, mettre le, le million de quartz et on va être bon. Donc, quartz, il est où Il est juste ici. J'en ai un ici ou lui. On va prendre lui. La même, ils ont le même nombre de niveaux. Hein. Euh, voilà, hop, pédopédou. Comme ça. Et le quartz, on va le mettre euh, juste derrière ici. C'est pas très grave. 1, 2 et 3. bon juste là, comme ça. Donc, on met ça, ça, et maintenant, on va lui mettre pour 5 jours, je crois. Vas-y, on va lui faire un petit 5 jours. Euh, donc, dans 5 jours, on verra. De toute façon, l'event va se terminer un peu après. Euh, ils ont tous des super compacteurs, donc ça, c'est cool. Et en plus, on a bientôt un nouveau super compacteur pour notre 22ème slot. Donc, il nous manque juste une trentaine de trucs. Donc, ça, c'est fait. C'est plus à faire. Euh, on va regarder ceux qui ont du... Des trucs on va lui rajouter un peu Vas-y on va lui en mettre 8 Parce que lui j'aimerais bien en fait Lui j'aimerais bien avoir le super egg pour crafter des pets Et lui c'est vraiment pour l'aspect Donc on va lui rajouter ça on, Au moins ils ont 14, chacun 12 jours on, Je crois pas qu'ils vont en manquer Par exemple lui on va lui rajouter un medium storage Vu que les perles ça prend énormément de place Et quoi d'autre aussi qui prend énormément de place ce qu'on pourrait mettre un storage euh, Je crois que c'est tout en fait hein. Ouais c'est tout Donc euh, parfait Bon, ben, on a fait le ménage de l'île. On a mis beaucoup de millions de ménage pour l'opération. Et j'espère que... J'espère que l'event, ce sera vraiment rentable et qu'on va se faire un max de profit mes collègues. <rire> Je me suis un peu amusé, les gars. J'ai fait des cages euh, pour les trois trucs. donc qu'on va les laisser comme ça. Donc, j'ai dû déplacer les millions. Ça m'a coûté un peu de charbon, mais pas tant que ça. C'est cool. J'ai une case dans tout. Il me reste juste... Euh... 님ique... à mettre des coffres ici, je pense qu'on va mettre la salle des coffres, enfin plein de coffres ici, là, debout, avec des euh, items frames et tout. Et euh, on va casser cette ride-là, vu qu'on avait fait l'île-là, la... c'était juste pour déc des, décortiquer, la débloquer plutôt, la... la collection du sable. Il fallait faire une île de minions, une île comme ça, donc voilà. Et puis, pour les minions et tout ça, on verra ce qu'on va faire. Euh, je ferai peut-être une plateforme juste pour les minions et... Je sais pas, on, on verra, mais... Euh... Bon voilà, on a fait ça pour l'instant, maintenant on va aller vendre notre inventaire et euh, on va aussi euh, voir qu ce qu'on achète. Donc je crois qu'une Aspect of the Dragon, c'est genre 2 millions, euh, donc euh, peut-être qu'on aura assez pour euh, pouvoir s'en procurer une. Donc euh, voyons voir qu ce qu'on a comme tune maintenant. Donc avec l'achat des super, des euh, lava buckets et tout, on a 4 millions, donc on va tout retirer, euh, 4 600 000. Et il faudrait voir peut-être pour, peut pour un aspect of the dragon. Donc déjà, euh, on ferait déjà beaucoup plus de dégâts dans l'end. Et on pourrait farmer les summoning eyes et peut-être même faire des dragons. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a ici dans les épées Aspect of the dragon. Euh, dragon, c'est légendaire. Donc, on va mettre en légendaire. Et on va mettre bin only, l'OS bin. On a à 2.4 millions. Donc, c'est 2.5 en soi. Mais, un uh, aspect of the end. Combien ça vaut un aspect of the end? La moins chère est à 177 000. Parce que je suis en train de me penser qu'on pourrait juste acheter un livre cheaté. Et refaire une, cette épée, mais avec une non Et aussi, euh, mettre des potato books dessus. Et ça pourrait être une super bonne épée, on économiserait. Sinon, on prend un aspect of the dragon pour avancer un peu à 2.4. Je pense qu'on va faire ça, les gars, en vrai. Ça va faire du bien, ça va nous faire une nouvelle épée. En vrai, ça fait longtemps qu'on est sur ce profil. On a une bonne armure quand même. Donc, il euh, suffirait juste d'avoir un bon, euh, bon truc maintenant. On essaiera de voir pour le prochain item qu'on s'agitera. Ce sera peut-être un pet. Euh, mais ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas, euh, pas de pet. Euh... Donc, attendez un instant. On va faire les plus chers aux moins chers. Et là, nous, on veut un livre à peu près full bien l'enchante. Il y en a des fucking pas cher, là, ici, normalement, 500 000. C'est à peu près ce prix-là, non Non, ça, c'est des livres pour les cannes Il n'y a pas des livres, c'est peut-être ici, alors. Smite, non. Ah, voilà, sont ici. Donc, c'est 1 million. Donc, il y a Sharpness. Il n'y en a pas un qui a genre tous les. les nouveaux enchantes euh, Non. C'est 1 million. Lui, il a Looting 4, Frostwalker. Ouais, non, lui, c'est un mauvais livre. Euh, Loki. Okay. Oh, c'est cher quand même, les livres. Hein. Non, non, ici. Genre, c'est quoi ça 500 000. Sharpness 5, Critical 5, First Strike, Giant Killer, Execute, Lethality, Underser, Cubis, Impaling, Vampiris, Lifestyle, Looting. Ouais, Ok. On va faire de l'OS. On va aller plutôt comme ça. Euh, ok, on commence à en avoir ici. Parfait, donc on va retourner. Ok, on en a ici pour les, euh, les arcs. Les arcs, les arcs, les arcs. Ensuite, c'est ici, on commence à en avoir normalement. Euh, Sharpness 5, Critical, First Strike, Jane Killer. Non, il manque des trucs. Charmness 5 critical, first strike, gen killer. Non, il manque des trucs. Je pense que lui c'est bon. Ouais, on va prendre lui à 400 000. Et on va prendre aussi. Euh, on va mettre plutôt cette épée là en vente. On va la vendre en auction pendant 12 heures. On va mettre en auction. Euh, on n'a pas de. Ah ouais, switch to auction. Create an auction. Voilà. Donc ça c'est bon. Euh, maintenant, on va acheter des potato bouquets. Euh, donc, on va prendre 10 potes. Attends, on va regarder qu'est-ce qui coûte le moins cher. Donc, si on prend 10 potatoes comme ça, 10, ça coûte 800 000. Mais si on prend juste des patates comme ça, on en prend 10, ça coûte 780 000. On va prendre ça. Donc parfait, on a juste à avoir, du... À prendre du papier Donc on va prendre un peu de sugar cane euh, On va prendre genre deux stacks, ça devrait le faire Perfecto, il va nous rester qu'un million par exemple Sapristi, on va être pauvres les amis Donc euh, let's go, c'est parti On a moins d'un million les amis Mais au moins on a une super bonne épée Donc je l'enchante et tout et je vous reprends Ok j'ai crafté les potato books, let's go les amis On met 10 potato books sur notre nouvelle épée méga cheaté, mega après on pourra travailler peut-être pour euh, l'améliorer elle aura un non mais au moins on pourra, euh, on pourra rajouter Critical 6 et des trucs comme ça au fur et à mesure, en vrai, elle a déjà, le livre il a déjà tout ce qu'il faut. Donc Sharpness, Critical, First Strike, Giant Killer, Execute, euh, Underslayer, Cubis, Impaling, vampiris, Lifesteal, Looting, et on pourra mettre des livres, euh, comme j'ai dit, hein, méga cheater un peu plus, genre euh, Luck, euh, Scavenger, Experience 4, euh, Lifesteal 4, des trucs comme ça plus tard Maintenant, combien ça coûte de niveau Ça coûte 175 niveaux, mes chers collègues Aïe, aïe, aïe, ça coûte cher euh, Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va devoir aller acheter de l'XP En fait, euh, on va devoir crafter Des bottles, euh, mes chers collègues Donc on va, on n'aura pas le choix On va acheter euh, On va prendre genre la moitié Et on va acheter un stack de On va acheter deux stacks de lapis enchanté On n'a pas le choix 1 et 2, et on va acheter aussi des, euh, des bouteilles au builder juste ici. Un, voilà, il est où On va acheter 1, 2, 3, 4. Merci. Ok, let's go. On devrait avoir tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, c'est cool. Au moins, aujourd'hui, les gars, on a vu que notre, euh, notre île elle valait quand même pas mal cher, environ peut-être 30 millions maintenant avec l'épée et tout ça. Donc, ça, c'est cool. Mais en plus, on a amélioré les minions. On, euh, pré on s'est préparé pour l'event. Et ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, on n'aura toujours pas assez. Euh... Donc, je vais devoir en racheter. Alors, on va en racheter encore euh... deux stacks. Putain, ça va être plutôt long. Donc, je vous reprends. Ok, ça coûte plutôt cher d'XP. Hein. J'avais encore pas assez. Donc, j'ai racheté. Et là, on devrait avoir assez. Si on n'a pas assez, les gars, vraiment là. Parfait. Bon, on va le tout lancer de toute façon. J'ai dépensé 300 000 dans de l'XP. Je suis un putain de gros mongol, les gars. Euh, Déposé. Voilà. Il nous reste 600 000, les gars. Oh putain. Oh non. En plus, on n'a même pas potato booker notre arc. Ok, vous êtes prêts, les gars. Et voilà. On a créé notre épée. On a enfin une bonne épée, les amis. Yes. Maintenant, il suffit juste de... Il suffit juste de voir comment qu'on fait des dégâts et tout dans l'end et tout et peut-être acheter des bots strong parce que les farmer boots, bon c'est bon, bon le moment mais euh, voilà quoi. Hein. Donc, waouh wow, là là, je suis, euh, je suis content, on a fait des bons gros progrès aujourd'hui donc on a pu voir que notre île valait environ une vingtaine de millions avec tous les, les super compacteurs et tout. Donc là, je vais à FK la, la semaine prochaine, toute la semaine pour les millions marche super bien et super vite. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, les gars, euh, aussi ce que vous voulez euh, qu'on fasse euh, dans le futur. Et euh, comme j'ai dit, moi, je vais faire la salle des coffres ici, sûrement mettre plein de coffres ici. Et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'est Icons. Passez une excellente fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao.